Alors, donc on va parler de mon expérience en tant que développeur Java dans un monde de Python, de Pythoniste. Donc, je vais me présenter. Donc mon nom, c'est enfin Christophe Labouisse. J'ai un Twitter, j'ai un blog que je m'ajoute de temps en temps. Et pour résumer un peu ma vie, donc moi je viens de Bordeaux. Je suis expert Java. J'aurais bien voulu mettre expert Docker, mais il y a Jérôme Pettazzoni qui est dans les lieux, donc je pense que je vais juste dire que j'ai trois ans d'expérience sur Docker. Et en novembre 2015, il s'est passé une chose, c'est que j'ai trouvé un très très beau projet, mais qui était dans une équipe de data analystes. Donc il y avait plein de langages, il y avait du C-Sharp, il y avait du MATLAB, il y avait du Python, mais pas de Java. Donc pour cette mission, j'ai dû me mettre à, euh, à faire du Python, en n'en connaissant pas grand-chose. Voilà. Euh, donc on va, je vais faire une rapide comparaison de, euh, de Python en Java. Python et Java. Euh, alors déjà en termes de syntaxe, est-ce qu'il y en a ici qui ne connaissent pas du tout Python, qui n'ont jamais vu de Python Bon très bien, donc ça va aller vite. Donc vous savez qu'il n'y a pas de point virgule, il n'y a pas d'accolade, que c'est l'indentation qui définit les blocs, et tous les symboles cryptiques euh, ont été un peu virés. Et euh, bah, l'exemple classique, c'est euh, une... Euh, une implémentation Java, j'ai une, euh, une méthode avec deux paramètres, un booléen et puis un itérable, j'itère dessus, je fais des tests. En Java, ça ressemble à ça. Et effectivement, quand on fait du Python, bah, vu que vous connaissez Python, euh, quand même beaucoup plus, fin, le code est beaucoup plus compact. Et on voit bien que euh, finalement, le fait de ne pas avoir d'accolade, ça nuit pas à la lisibilité. Et qu'on qu on, on voit tout de suite euh, ce que l'on veut faire. Alors, les différences. Euh, alors, Python, c'est exécuté directement sur la machine, C'est pas exécuté dans une VM comme Java. Euh, ce qui veut dire, par exemple, que quand Python vous prenez euh, trop de mémoire sur un process Python, vous ne plantez pas la VM, vous pouvez faire foutre la grouille sous le serveur, sur le serveur. Ça, ça fait une première différence. Il euh, n'y a pas de just-in-time compilation sur l'implémentation par défaut. Y a, en Python, il y a quelque chose qui est vachement bien, c'est le typage dynamique ou typing. On le retrouve en Groovy, mais en Java, on est sur du typage statique. Euh, on a un, un interpréteur interactif euh, voilà, quand vous faites Java tout seul, euh, bah, il vous engueule quand vous faites Python, vous arrivez, vous avez un prompt et vous pouvez faire taper du code Python directement euh, on a un héritage multiple au sein des classes, mais d'un autre côté on n'a pas d'interface et tout est public, ou presque il y a des moyens de faire des méthodes, des attributs privés mais il y a Turnoff qui a fait une très belle illustration à mon avis euh, de ce que ça veut dire, donc Python on peut faire du privé mais euh, c'est un peu mettre la clé sous le paillasson mais, mis à part ça, moi je trouve qu'il y a énormément de similarités entre Java et Python. Dans les deux cas, on a du bytecode, on a de la garbage collection, donc on a de la mémoire qui est managée. On n'a pas, pas à gérer ça. On est sur un, on est sur un système qui est multiplateforme. Euh, les deux sont des langages objets. On a euh, un SDK, donc la librairie de base dans les deux cas, et l'écosystème. sont des écosystèmes qui sont extrêmement riches. Il y a plein et au-delà des écosystèmes, on a plein d'outils, on peut faire du TDD, on peut faire de l'intégration continue, du déploiement continu, et dans les deux, dans les deux, euh, dans, sur ces deux plateformes, on peut vraiment faire tout ça sans aucun problème. On a effectivement une communauté qui est euh, très large, tr très grande et très active dans les deux cas. Et ce sont des langages euh, dont le but, au moins, a été de, de rester lisible. Alors pour ceux qui en douteraient, ça, c'est du code C qui compile et qui fait des trucs vachement intéressants. Moi je peux vous assurer, euh, s'il y en a qui veulent à la fin de l'heure me dire, enfin la fin du quart d'heure me dire ce que c'est, il n'y a pas de problème, moi j'ai jamais réussi avant de le compiler. Alors dans Python il y a des trucs sympas. Euh, déjà en fait, euh, moi j'ai travaillé avec des data analystes, et si effectivement les data analysts euh, travaillent sur Python, c'est qu'il y a des raisons. Bah déjà, c'est facile à utiliser. On a le du typing, c'est du script, il y a un interpréteur natif. Euh, on peut très très facilement faire quelque chose avec Python, même si on a des connaissances limitées en informatique. On a beaucoup d'outils spécialisés. Euh, NumPy, Pandas, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, ce sont des bibliothèques qui permettent de faire de l'analyse numérique, de faire euh, énormément de choses, euh, de manière très rapide, car les bibliothèques sont compilées en C directement, et faire ça à partir de Python de manière très très simple. Euh, on a même une distribution qui a été spécialisée pour le data-analyse qui s'appelle Anacondas. C'est Python, mais qui est déjà packagé avec un ensemble de bibliothèques. Donc vous installez Anacondas et vous avez déjà quasiment tout ce dont vous avez besoin pour faire de l'analyse scientifique et autres. Euh, Jupiter, qu'on verra un petit peu à la fin quand je ferai une démo, ce que j'utiliserai cette plateforme. Voilà. Autre chose que moi j'aime bien, bah c'est les scripts. Euh, les scripts, on en a toujours besoin. Euh, pour ceux qui ont fait du java ici, je pense que vous vous rendez toujours compte que vous allez livrer euh, un jar, un war, mais il va toujours y avoir une petite merdouille de script qui va traîner dans un coin, un point .sh, un point .pl ou un point .py, parce que euh, lancer euh, le java-jar moins jar, ou tout ça, ou, ça marche bien, mais on a toujours besoin de purger des fichiers, on a toujours besoin de faire un tout un tas de choses, et en Python, eh ben, en Python on peut faire des scripts facilement. C'est cool de faire des scripts en Python. Euh, par exemple, euh, on a la bibliothèque ArcPars, qui est une bibliothèque standard, et c'est vachement bien. Dedans on a des valeurs par défaut, on peut faire des groupes d'arguments. De, de, euh, euh, Il nous génère tout seul l'usage pour, pour faire ça. On peut même charger les paramètres d'un fichier. Donc là on a à partir de la bibliothèque standard pour faire un script quelque chose qui est vraiment largement au-dessus de moi ce que j'ai vu en, ce qui existait en Java, au moins dans la lib standard. Euh, on prend un fichier Python, on rajoute le Shibang avec usrbin USR Python et voilà, on a un script qui s'exécute directement. Et ça, c'est super pratique quand on a besoin de scripter. Et en fait, si vous avez des projets un peu, euh, un peu, un peu, euh, un peu gros qui utilisent SetupTools, euh, et bien en fait, Setup Tools, il est capable de créer à partir d'une fonction, il va vous créer et vous installer le launcher qui va lancer ce, cette fonction-là, quelle que soit votre plateforme. Parce que bien sûr, le USR bin Python, ça ne marchera pas sous Windows, mais quand vous installez sous Windows euh, avec Setup Tools, bah, il vous faire un point bat ou un .ps1 et tout marchera bien comme ça. Et enfin, même au-delà de ça, il y a PyInstaller et d'autres choses qui sont capables de tout packager dans un exécutable. Et pour ceux qui connaissent Docker Compose, bah Docker Compose c'est du Python. Euh, on a un exécutable que l'on installe et en fait cet exécutable il se charge de, euh, à la demande d'extraire, d'avoir l'interpréteur et de lancer le script Python sans qu'on ait besoin d'installer quoi que ce soit. Alors très très rapidement en vrac, euh, d'autres choses qui est bien. Les dépendances avec requirements.txt, sincèrement c'est vachement bien, parce qu'en Java on peut utiliser Maven, on peut utiliser Gradle, mais on va se rendre compte que lorsqu'on en est juste à partager, lorsqu'on en est au départ et qu'on veut juste la liste des, des bibliothèques qu'il faut préinstaller, ben Maven ou il y a quand même pas mal de boilerplate autour. Requirements.txt, une ligne, une librairie, et puis voilà. Il y a des properties. Euh, Java, les properties, on ne les a pas eues en 7, on ne les a pas eues en 8, je pense qu'on ne les aura pas en 9, je n'ai pas regardé. Euh, Peut-être en Java 15, on aura des properties un jour. Mais pour l'instant, ça me paraît mal barré. On a toutes les opérations sur les tuples et les listes. Euh, c'est très con, mais euh, récupérer le dernier indice avec moins 1, c'est quand même super cool. Moins 2, moins 3, faire des slices, avoir un tableau, émettre un premier indice, deux points, deuxième indice, et ça nous donne un, un extrait du tableau. C'est des choses qui, en termes de programmation, sont quand même, simplifient quand même vachement la vie. On a les paramètres des fonctions aussi. En Java, on a les paramètres, on a les paramètres simples, positionnels et on peut éventuellement avoir un varargs. En Python, on a des en plus de ça, on a des paramètres nommés on a des paramètres optionnels, donc avec des valeurs par défaut, et on peut même, effectivement, le varargs existe comme en Java, mais on peut aussi avoir un varargs avec des paramètres nommés. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses que je trouve sympas sur Python. Mais maintenant, s'il fallait que je retienne, euh, donc, vu, euh, pour, le, pour, le, pour le but de la présentation, des choses que je trouve vraiment euh, exceptionnelles chez Python, sur Python, on va parler euh, de deux trois choses. Alors, on va parler des arrêts et des comprehensions. Euh, je vais prendre un cas, un cas très simple, euh, je ne sais pas si on me voit au fond de la salle, mais là en fait j'ai écrit un petit bout de code Java qui permettait de passer en majuscule une, euh, un tableau de chaîne de caractères qui va donner un autre tableau. Donc j'ai utilisé du Java 8, j'ai utilisé des streams et tout, et on va jouer un peu avec ça en Python. Alors il faut que je fasse ça, sinon, il me brouille, sinon ça ne marche pas. Voilà, et on va passer là-dessus. Alors list and Comprehensions, donc là j'utilise Jupiter. Donc la première chose qu'on voit c'est que je déclare, euh, je, fais un, je déclare un tableau, tout va bien. Euh, et là pour finalement en faire euh, faire un tableau qui va avoir les valeurs, euh, qui vont avoir les, les, les mêmes valeurs en majuscules, et eh ben c'est quand même, euh, vous voyez peut-être pas très bien du fond. Hein, ça va être mieux. Et eh ben c'est quand même super simple. On prend deux crochets, on met ça dans un tableau et on écrit quasiment en anglais qu'on appelle x.upper pour tous les éléments de input. Et ça, ça marche. Et après, on peut effectivement, on voit que si on, si on parcourt ça, euh, bah on a bien tout, tout qui a été mis en majuscule. Et input, quand on l'affiche, on a bien un tableau. Mais il y a quelque chose qui est encore vachement fort. Ici, effectivement, c'est pas très grave parce que c'est juste une mise en majuscule. Mais on peut ne pas vouloir euh, charger tous les éléments en mémoire. Parce que, en fait, quand on a fait le output égal euh, crochet euh, de la fois d'avant, on a chargé un tableau avec tous les éléments en mémoire sur lequel on avait appelé toute la fonction. Donc, avant d'avoir la valeur, la méthode avait été appelée pour tous les éléments du tableau. Donc, ce n'est pas nécessairement désirable. On peut vouloir faire quelque chose qui soit du lazy. Et donc, il suffit, en termes de syntaxe, et là, je trouve ça que c'est encore super génial, de mettre des parenthèses à la place des, des crochets. Et ici, si on regarde et que je réexécute, eh ben ça remarche. La seule différence, on la voit à ce niveau-là, on voit que mon output, c'est un générateur donc qui correspond à un itérateur en Java, plutôt qu'un tableau. Et donc là, j'aurais pu rajouter, on pourrait faire, des, on pourrait faire un peu de, de tweak pour voir ce qui se passerait, mais en fait, ce vraiment appelé la, les, le upper n'est appelé qu'à chaque fois qu'on fait le print. Alors, il y a aussi autre chose en Python qui est, euh, que j'ai trouvé formidable, c'est le yield. Yield, ça sert à quoi En gros, yield, ça sert à faire des générateurs, mais facilement. Faire un générateur, on peut faire comme on ferait en Java, c'est-à-dire avoir une classe qui va implémenter deux ou trois méthodes. Mais en fait, on a vachement plus simple. Là, ici, j'ai créé une classe que j'ai appelée yielder. Et juste pour la, pour, euh, pour la démo, j'ai mis euh, des prints pour voir un peu ce qui se passait. Et là, je vais faire un truc, je vais faire, une classe, je vais faire un yielder qui renvoie x fois 2. C'est pas super intéressant, voilà. J'ai Y, je vois que mon Y, c'est un générateur comme je l'ai promis, et quand je le parcours, eh bien il m'a renvoyé, je suis rentré, voilà, et je suis rentré et j'ai affiché 4. Ça, c'est pas super intéressant, mais on peut le faire aussi, on peut faire n'importe quoi, on peut faire une boucle. Euh, donc je vais faire I in range de 1 à 10, il n'y a pas besoin des parenthèses que je ne suis pas en Java, toc voilà, donc pareil, j'ai un générateur, et quand je le parcours, bah on voit bien que c'est évalué à la volée, et, euh, et qu'après, avant, avant, avant, au début, j'ai le code qui est exécuté avant, le code qui est exécuté après, et, euh, et en fait, tout a été fait à la volée. Et là, on a fait un générateur avec une fonction, et on a une ligne de boilerplate qui est finalement faire un return. Et on peut faire du code très très complexe avec ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est vachement pratique aussi, que j'aime beaucoup. Alors, en termes de temps, on va être un peu short, donc je voulais vous montrer... Euh, le Wiz, le Wiz en fait c'est exactement la même chose que le TryWizBlueSource en Java, qui est exécuté en Java 7, euh, et ça s'implémente pareil avec un guild et, une, et euh, un décorateur. Et là, si je fais ça, euh, alors c'est pas grave, on recommence, toc, voilà, j'ai une fonction, euh, donc je peux faire création d'un objet au départ, euh, je renvoie l'objet, je le traite et à la fin je fais un clean-up, donc c'est vraiment, là encore on est sur quelque chose qui est quand même, qui est quand même très facile. Alors, une minute, don't panique. Donc Python, moi j'ai bien aimé. Alors après, bien sûr, il y a quand même des choses euh, qui sont un peu moins bien. Euh, donc en Python, bah, par exemple, le truc le pire, c'est les performances. Python, il n'y a pas de JIT au départ. Il y a une implémentation qui s'appelle PyPy qui permet d'avoir un JIT, mais qui effectivement, qui marche très bien, qui a quand même quelques incompatibilités. Et on a un support de Python 3 qui est très limité. C'est uniquement en linux, pour Linux et c'est considéré comme en bêta. L'autre point, le gros problème de Python, c'est le support multithread. Il y a une belle bibliothèque multithread en Python, qui ressemble, dont l'API ressemble à un API Java. Malheureusement, au sein de Python, il y a ce qu'on appelle le GIL, le Global Interpreter Lock, et qui, qui, est, euh, qui est requis car on n'est pas thread safe. Voilà, donc on va, le time est up, donc je peux déborder un petit peu. Un tout petit 5 Bon, très bien. Euh, donc le J, n'est pas le thread safe, donc ça veut dire que si vous faites plusieurs threads et qu'il y a du code Python dans les deux, il n'y en a qu'un seul qui s'exécutera en même temps, ou ça, le temps sera de façon partagée entre les deux. Les threads vont servir quand vous avez du code natif, ou alors quand vous faites des IO. On peut faire du multiprocessing, mais quand on fait du multiprocessing, eh bien euh, bien sûr, c'est plus lourd parce qu'on a des RPC, des proxys, de la serialisation. Euh, L'autre truc que je trouve qui est embêtant, on va y passer très très vite, c'est globalement Python 2 et Python 3. Il y a deux versions. Python 3 existe depuis 10 ans, mais en fait, actuellement, il y a encore du Python. Python 2 et Python 3 doivent être en utilisation à 50% chacun. Donc ça, c'est embêtant parce qu'en plus, ils ne sont pas compatibles. Et donc, ça sera le seul gif animé de cette session. Quand on fait du Python et qu'on doit maintenir des librairies, eh ben, on est un peu comme Jean-Claude Vandamme. Sauf que moi, je ne le fais pas, le grand écart comme ça. Voilà. Donc, conclusion. Euh, moi, j'ai travaillé 18 mois sur Python. Euh, j'ai survécu de toute évidence. Euh, mon niveau de, euh, de rallage euh, sur Python, finalement, n'est pas plus élevé que lorsque je faisais du Java. Euh, sincèrement, c'est très agréable euh, à utiliser parce qu'on démarre très très vite. Et si, effectivement, vous avez la volonté, il n'y a absolument aucun problème pour faire du code qui est testé, qui est, fait, qui est clean. Euh, le test est d'autant plus important que, étant donné qu'on est sur du typage dynamique, il y a beaucoup de choses qu'on découvre qu'à l'exécution et pas à la compilation. Et en fait, mon seul vrai problème sur Python, c'est effectivement, dans certains cas, les performances qui ne sont pas euh, au niveau de ce qu'on voudrait, qu voudrait avoir. Voilà, je vous remercie.